Donc euh, ce préservatif féminin comme le préservatif masculin, euh, déjà vous pouvez l'avoir dans les cégides dans les associations telles que Aide, le planning familial, etc. Ou bien sur prescription de votre médecin, prescription médicale du médecin traitant ou de la sage-femme, mm -hmm. afin de se le faire rembourser, donc le féminin ou le masculin. Le féminin se présente ainsi. Alors, ce qui est important, c'est toujours vérifier que l'emballage est intègre, euh, ne pas l'avoir mis dans un endroit où il fait très chaud ou au soleil, et euh, toujours vérifier la date de péremption. Donc, on l'ouvre il y a des petits euh, des petites encoches. On évite de le couper avec des mmh. ciseaux ou je ne sais quoi afin, ne pas de, afin de ne pas l'abîmer. Mmh. Donc vous allez voir, il est un peu impressionnant, hein, forcément, ce préservatif féminin, mais il a des avantages euh, vraiment intéressants par rapport au masculin. Alors ce préservatif, ce préservatif féminin, excusez-moi, déjà est lubrifié, hein, donc pour un meilleur confort. Mm -hmm. Il se met euh, de préférence plusieurs heures avant le rapport sexuel, comme mm -hmm. ça il va chauffer un petit peu et, euh, et s'adapter, on va dire, euh, à la cavité. Mm -hmm. Et euh, alors, au niveau de l'insertion, ça ressemble à, assez à un préservatif masculin, mm -hmm. sauf qu'on a un petit anneau en plus, qui permet l'insertion, un peu comme si on mettait un tampon. Mm -hmm. Donc on va prendre ce préservatif féminin, on va pincer le, cet anneau. L'anneau Voilà, on le pince. Euh, euh, on demande à M.F. s'il voit tout, et s'il y a de gros là-dessus. Voilà. Mm -hmm. Donc là, on va imaginer euh, le vagin. Mm -hmm. J'essaie de vous montrer ça. Ah, ouais. On l'insère dans le vagin comme ça, mm -hmm. l'anneau en entier. Et après, on passe les doigts à l'intérieur du préservatif mm -hmm. et on l'insère le plus loin possible. D'accord. Voilà. Quelle voilà. affaire. <rire> Quelle Moi affaire. On <rire>